Je suis heureux, voilà la raison, Jésus m'a donné son plein pardon, oh, oh, oh. et maintenant je chante tout le jour, que Jésus le merveilleux amour, je suis heureux.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 de louange ma bouche célèbre tes merveilles, car sa miséricorde dure à tout. Quand je contemple les cieux ton nom soit béni, notre Père Céleste et notre Dieu, qu'il soit vraiment glorifié encore ce soir, Oh, parce que tu vis, nous sommes heureux de vivre, Père. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. En dehors de toi, il n'y a pas de bonheur, mon bénévole Père Saint-Dieu, tu es tout pour nous, mon Seigneur. Merci réellement pour ce que toi tu as fait, ce que tu fais encore aujourd'hui, Père. Tu travailles nos cœurs. Tu... Tu nous transformes, mon bénémoine, Père Tubissant. Tu pardonnes nos péchés, nos iniquités, mon roi. Tu nous soutiens par ta main puissante, oh Dieu. Tu nous guéris de nos maladies, Père. Tu nous rétablis, mon bénémoine, Père Saint, oh Dieu. Sois béni encore ce soir. Merci de tout notre cœur, Père Tubissant, pour les chants et les cantiques qui ont été chantés encore ce soir en ces lieux, béni me Père Saint, Dieu. Pour aussi ta visitation, mon bénémoine, Père Tubissant, parce que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu y es, Seigneur. Et ce soir, tu es vraiment parmi nous, Père. Nous te remercions de, de cet amour que tu nous de mon bien aimé Père au dieu C'est vrai, tenir petit troupeau ne craignez point. Nous te disons merci encore mon bien aimé Père oh Dieu d'être parmi ceux-là, le nombre restreint pour pouvoir, elle m'a marché avec toi, être attentif à ta parole à toi et elle m'a s'accroché aussi à toi mon bien aimé Père oh Dieu. Merci pour le don que tu déverses mon bien aimé Père au dieu Merci m'a aussi pour chaque chose que tu accomplis encore parmi nous Seigneur. Père, tu nous protèges en cet endroit. Nous te remercions de notre cœur mon roi pour ta protection, pour ta main puissante mon bien aimé Père au dieu encore d'agir mon bénémoine parce que nous venons à cet endroit pour te louer Père. Merci pour chaque frère et chaque soeur que tu as gardé, et protégé. mais encore, tu le pouvoir réellement te louer davantage, mon roi. Nous rendons gloire à ton sein, mon bénémoine, Père oh Dieu, parce que nous ne sommes pas dignes, Père, mais c'est ton, ton amour à toi et ta bonté, tes compassions à notre endroit, Père Saint. Que tu sois donc béni et glorifié. Sois béni encore pour le psaume qui a été lu encore ce soir. Et, et la joie de voir te chanter encore de tout notre cœur. Nous pensons aussi à nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion, les différents endroits où ils sont, qui sont aussi bénis, Père car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit donc glorifié, qu'il vous bénisse tous et qu'il vous fortifie, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours des moments particuliers pour nous et qui sont si importants pour chacun de nous lorsque nous pouvons avoir des moments où nous avons ce temps pour adorer notre Dieu et nous souvenir toujours de tout le bienfait qui ne cesse réellement d'accomplir à, à notre endroit et le secours qui nous apporte effectivement aussi lorsque nous sommes dans la détresse. Il, il a fait donc la promesse d'être avec nous, de nous conduire, de nous protéger et d'agir aussi pour nous, et cela jusqu'à la fin des temps. Lui, quand il commence une œuvre, et il ne la laisse jamais en chemin, et il l'achève effectivement. C'est pour ça que nous a fait cette promesse d'être avec nous et cela et tous les jours jusqu'à la fin de temps. Nous devons être rassurés et aussi avoir aussi la paix dans notre cœur parce que nous ne sommes pas seuls. Et nous avons ce sauveur qui nous a rachetés, qui nous a aussi fait la promesse de pouvoir réellement aussi nous conduire sur ce chemin, comme il a aussi dit que je suis le chemin, la vérité donc et la vie. Nous lui disons merci pour cet âme béni qui nous donne de pouvoir encore nous approcher de son trône de grâce. Enfin de de pouvoir recevoir de sa part la grâce, de pouvoir avoir les oreilles aussi ouvertes et d'entendre, et surtout aussi que le cœur ouvert pour que la sémence qu'il sème puisse réellement trouver aussi de la place dans notre intérieur. Et il est vivant et il a dit « j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles ». Et nous le remercions, comme il, a, il est aussi écrit, qu'il est donc le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les jours, certainement, avancent et les années aussi, également aussi. Et les événements ne font que aussi apparaître aussi, effectivement. Et les gens sont dans des situations où ils se posent beaucoup de questions pour certaines situations. Et aussi, il y a beaucoup d'interprétations aussi dans beaucoup de choses, effectivement, qui, d'une certaine manière, Mène les gens à pouvoir aussi être dans dans, dans, dans, dans une situation de, de pouvoir se poser la question, est-ce que, est-ce que, est-ce que nous prions que Dieu nous aide, Amen. afin que, comme il a toujours eu à pouvoir le dire, il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et nous avons cette grâce de pouvoir l'avoir pour pouvoir réellement nous, nous conduire. Je voudrais lire dans le livre de Psaume au chapitre 102, Psaume chapitre 102, nous lisons ici au verset 14, il dit tu, tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. Car tes serviteurs en aiment donc les pierres ils enchérissent donc la poussière alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tout le roi de la terre, ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future. Amen. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu, de ton amour et de ta bonté, et aussi de la manière dont tu nous conduis pour que nous puissions réellement voir les choses selon ta manière à toi de pouvoir faire les choses peines. Tu es le seul. Il peut nous révéler encore ta parole, mon béni, mon Père Saint-Dieu, et nous montrer réellement comment nous devons continuer à pouvoir marcher pour pouvoir te servir. Sois béni encore pour cette soirée, pour ce moment, Père Saint-Dieu pour ta présence qui ne fera jamais défaut, Père Saint-Dieu. Et nous sommes réellement dans la joie de savoir que tu parles encore aujourd'hui et tu nous ramènes encore davantage à toi. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, pardonne-moi aussi, Père, et, et soutiens-nous encore que ta parole nous soit donnée comme tu veux que nous puissions voir cela, Père. C'est vrai, tu es toujours le même et tu nous conduis encore aujourd'hui. Sois béni quand nous t'avons ainsi prié, au nom de saint jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire dans l'écriture qui en fait révèle et démontre quelque chose qui est réellement aussi important pour Dieu, parce que c'est un Dieu qui, qui tient beaucoup à, à, à ce qu'il dit et, et à ce qu'il fait, parce que nous nous souvenons quand même lorsque nous lisons les Saintes Écritures, les temps. C'est vrai, il est déjà 21 à 14. Lorsqu'il a posé la question à, à, à Jérémie, il, il lui a dit une chose. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes, Jérémie? Et Jérémie il lui a répondu en disant Je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur notre Dieu lui a répondu en disant tu as bien vu Jérémie parce que moi ici je veille sur ma parole. N'oubliez jamais cela mon frère et ma sœur. C'est vrai que nous l'entendons avec les temps qui passent effectivement il y a des choses qu'on dit bah ben, c'est on le connaît mais en fait faisons quand même un stop en cet moment regardez ce que le Seigneur nous fait comprendre effectivement que il ne peut pas veiller sur autre chose. Il veille sur la chose qui lui est donc importante, c'est-à-dire que sa parole. C'est pour ça que nous comprenons que la Bible dit que lorsque Dieu dit, la chose doit arriver. Et quand il ordonne, elle doit absolument exister. Il avait fait la promesse à, à Abraham, effectivement, lorsqu'il lui avait fait sortir, effectivement, de là où il était, dans le pays, dans le contrôle dans lequel il était. Et il lui a fait sortir pour un but, effectivement, que Dieu voulait faire et atteindre avec Abraham, en réalité. Et, et les saintes écritures nous ont montré, effectivement, combien, puisque Dieu avait fait son choix sur cet homme-là, L'homme était devenu particulier parce que Dieu l'a fait sortir et Dieu lui a... Et cette particularité dans cet, cet être humain, par rapport aux autres êtres humains, s'est manifestée aussi de telle sorte que on peut se poser la question, est-ce qu'il est vraiment un homme normal Prenons l'exemple quand il a dit qu'effectivement que je vais sans postérité et Dieu lui montra les étoiles du ciel. Un être humain normal, il ne pourra pas croire cela. Peu importe ce que vous pouvez me dire, effectivement, qu'il d'un homme, il puisse avoir... Il fallait que il y ait quelque chose quand même qui soit particulier dans l'homme. Cette particularité vient de celui qui appelle. Et quand il appelle, effectivement, il place... C'est d'ailleurs ce que la Bible nous dit, frères et sœurs. Il dit, la, la, la foi est un don qui vient de Dieu. Donc Dieu te donne ces dons-là pour que tu puisses croire. S'il n'y a pas eu ces dons, tu ne peux pas croire. Donc, Il appelle Abraham, il lui place quelque chose dans Abraham. Qui fait que Abraham puisse être dans cette possibilité de pouvoir. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de pouvoir accomplir quelque chose avec cet homme-là. Donc il ne devait pas y avoir d'échec. C'est pour cela que il a donné, pour démontrer d'abord que c'est lui en fait qui conduit tout, en fait qui a toutes choses sous son contrôle, il prend un humain et lui dit, voici les étoiles du ciel, ce sera ta possibilité. Et l'être humain, il dit oui. Et je le crois. Un homme normal ne pouvait pas. Et puis tout au long du cheminement, effectivement, aussi. Nous arrivons à voir que dans son vieillage, effectivement, et Dieu lui parle aussi, effectivement, et nous voyons que Dieu lui a donné aussi, effectivement, aussi un fils. Mais l'Écriture le fait savoir que, même lorsque Dieu lui a parlé, effectivement, qu'il va donc avoir un, un, un fils, puisque c'était la promesse de Dieu, nous voyons que la condition encore de cet homme par rapport à cette promesse, c'était quand même difficile. Pourquoi Parce que ah, sa femme était stérile, vous le connaissez déjà. Et puis non seulement cela, elle était déjà avancée en âge. Et puis non seulement cela, lui-même aussi était vieux. Alors, humainement parlant, <rire> il pouvait se dire, mais je suis déjà vieux, puisque Sarah même, elle a ri. Vous vous souvenez et quand il a pensé à ce moment, il dit, mais je suis déjà vieille, effectivement, et mon mari aussi, effectivement. Donc, elle-même, Sarah, effectivement, et s'est rendue compte, effectivement, que m'a par là que c'est ça ne peut pas se faire, puisque je suis d'abord, moi même stérile depuis ma naissance. Mais puisque c'est Dieu qui l'a dit. Quand je revenais à cette norme, Sarah, ta femme de la mais Dieu l'a parlé, effectivement, alors Dieu devait donner une capacité. Oui, oui, parce que ce qu'il dit ne peut pas échouer. Amen. Jamais. Donc, c'est dit qu'il il, il, il dit la chose et la personne pour qui la chose est adressée, il doit être préparé. Amen. Parce que Dieu ne peut pas vous choisir aujourd'hui et en cours de chemin vous abandonner. Ce n'est pas la nature de Dieu, ce qui n'est pas Dieu. Amen, amen, amen. Mais puisqu'il est Dieu, quand il t'a choisi, Amen. oui, tu auras des hauts et des bas, mais il y a quelque chose qu'il a placé en toi Amen. qui ferait que certainement Amen. tu vas accomplir ce que Dieu a voulu de toi. Amen. Amen. Ah ben oui, c'est sûr et certain. Alors, nous avons un Dieu qui est infaillible, un Dieu qui ne fait pas les choses comme des humains. C'est pour ça que nous nous sommes appelés à, à pouvoir l'aimer, comme l'Écriture dit médite ma parole jour et nuit et là nous apprenons davantage à pouvoir le connaître en fait et, et ce que nous nous avons la grâce de voir comprendre ce que au commencement était la parole la parole c'est ce que nous avons reçu qui est donc écrite donc ceci c'est Dieu sous la forme écrite vous voyez pourquoi la bible est importante ce ne sont pas les autres livres qui sont là. non non non non non non non non non non c'est ça voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il ne pourra jamais vous conduire en dehors de la vérité, frère. C'est pour ça que le Saint-Esprit, sachant que ceci est Dieu, il nous ramène toujours à Dieu. Amen. Si quelqu'un vous amène en dehors de ceci, il n'a pas Dieu. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a dit Mais quand Il dit Mais je vous serai pas, tu verras le consolateur, l'Esprit de vérité. Il va vous conduire où c'est à l'extérieur, non, dans toute la vérité, Amen. sanctifié par ta vérité, ta parole est la Voilà. C'est pour que vous puissiez vous poser la question. Ah, les autres, peut-être ils ont raison. Non, non, non, non. Que tout homme soit connu pour bâtard, mais que Dieu, Dieu seul, donc les saints qui que Dieu qu est pour vrai. Parce que Dieu n'accomplira pas autre chose que ce qui est écrit, ce qu'il a dit. Vous savez, frères et sœurs, ah, que Dieu nous aide, le temps est court, frère. Quand Satan est venu vers le Seigneur pour le tenter. Parce qu'il y a des gens qui sont que la folie. Ah, non, non, non, frère. Non, non. Il faut bien comprendre que même les démons savent la force qu'il y a ici. C'est pour ça ils vont empêcher les gens de lire la Bible. C'est vrai. C'est sûr et certain. Il vient vers le Seigneur, il dit Mais si tu es fils de Dieu, il est écrit. Matthieu 4, ans. vous voulez qu'on le lise Regardez. Mais oui. C'est pour ça qu'il donne des chimères aux gens. Il les renvoie à des choses, effectivement, pour les... C'est que... pour les écoutez, de la Bible, qui est la parole de Dieu. Alors, il dit, écoutez bien. Chapitre 4, verset 1. Alors, Jésus fut donc amené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par le diable. Matthieu 4, hein Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché. Regardez bien. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit. Vous entendez cela L'homme n'ira pas de pain seulement, mais toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est merveilleux de voir que le Seigneur est toujours dans l'écriture. Il est donc écrit. Maintenant, écoutez. Le diable est transporté dans la ville sainte les plaça sur le haut du temple, effectivement, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Pourquoi? Car il est écrit. Il ordonnera, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, ainsi. Donc, en fait, <rire> l'écriture, c'est la puissance même de Dieu. La parole de Dieu. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, en fait. Ils sont beaucoup plus aveuglés à l'intérieur des choses qui sont, qui sont autres. Là, là, là, ce que nous avons, c'est la parole de vie. Bien sûr, mon frère et ma soeur, la parole de Dieu. Et Dieu ne fera rien en dehors de sa parole. C'est pour ça que nous avons le privilège de voir avoir cela. Donc nous continuons. Et donc, c'est ainsi que quand il a parlé effectivement à, à, à, à, à Abraham, et, et, et, et son épouse effectivement à Sarah, qu'il a eu à pouvoir entendre cela, il a eu à pouvoir se rendre compte des c'est si effectivement ainsi donc euh, si vous entendez très bien que la promesse a été faite à qui oui oui oui oui oui. bon je vous rappelle cela c'est une ancienne écritures que okay. toutes les promesses ont été faites à qui bah, c'est pas Sarah vous comprenez bah, c'est la manière de voir qu'on prend les choses donc il dit Sarah ta femme t'enfantera un fils tu comprends cela donc on parle à Abraham on a laisse la promesse Sarah est une partie d'Abraham est-ce que vous comprenez donc, en fait, que, quand Dieu parlait ainsi, il s'adressait à qui il savait. Et parlait bien que Sarah était donc liée à Abraham. Parce que vous savez très bien que quand elle a ri, tu pouvais l'éliminer. Mais pourquoi il ne l'a pas fait À cause d'Abraham. Et puis, parce que aussi, la promesse qui était liée à Abraham, s'accomplirait aussi au travers. Ah ah donc Dieu est un Dieu qui pardonne miséricordieux. Il sait comment il fait. Parce que vous pouvez voir que dans Abraham, il y avait quand même l'intercesseur. Abraham, oui monsieur. Amen, amen, amen. Parce qu'il dit, mais je suis venu ici l'I et je vois que je suis désolé pour voir si ce qui s'est passé qu qui passé dans, dans ce domaine Gomon est vrai. Alors cet homme commence à intercéder. Frère, oh que Dieu soit béni. Amen. Nous pouvons comprendre que Dieu, notre Seigneur, ne fait rien C'est pour ça, frère et soeur, ne perdons pas notre temps On écoute, ça rentre, ça sort là-bas, tu vas perdre tout de même Mais quand nous entendons, laissons-la rentrer en fait Comment on va faire pour la faire rentrer Je la prends, je me mets à genoux Seigneur, tu as parlé, je vais, je vais saisir là où je n'ai pas bien saisi Aide-moi à pouvoir voir effectivement Seigneur, tu n'as pas là, il y a pas Cette parole continue pour avoir la flamme au-dedans de toi Et alors, ça prend en place et vous verrez qu'effectivement, que sans effort, ce qui a été dit dans la scène d'écriture commence à se manifester en toi. Oui, parce que tu as laissé la sémence prendre place à dedans, effectivement. Donc, et nous voyons que lorsque le temps arrive, effectivement, où maintenant un, autre, un être humain comme nous, effectivement, aussi subit ce qu'on appelle la transformation naturelle des années qui viennent, c'est-à-dire qu'on voit que le corps commence à pouvoir quand même hein, hein, se détendre de plus en plus, effectivement. Alors, euh, plus possible, humainement, par dit, mais c'est vrai, de toute façon, en plus, bon, un an, puis deux ans, puis je me vois que je commence à fader. Plus possible. Mais la Bible nous dit d'Abraham que qu'il ne considéra point. Ça, c'est pas humain. C'est-à-dire que quelque chose était placé dans lui. Qu'il a placé sa non. Non. <rire> Oui. Et puis il dit, mais il ne considéra point que son corps était déjà usé. Et que son, sa femme était au Dieu ménoposée. Mais il dit, mais il a une pleine conviction. Que ce que ce Dieu promet, il est aussi capable de pouvoir l'accomplir. Et il fut donc fortifié par Aha. Ah. Cette chose que Dieu a eu à pouvoir placer là-dedans, eh c'est celle-là que quand Abraham devait se dégonfler, ça gonflait davantage. Ça permettait qu'Abraham puisse arriver à pouvoir toujours sentir. En fait, c'est une, une force qui vous a, qui, qui vient, qui vous relève encore davantage. Vous ne savez pas douce, mais en fait, c'est Dieu qui est en train de pouvoir agir. Ça, c'est, tellement important pour chacun de nous que nous comprenons cela que jamais Dieu l'a dit lui même dit que je ne t'abandonnerai point, Amen. je ne te délaisserai point. Amen. Dieu ne va pas te délaisser, ni t'abandonner. Ça, c'est une certitude que tu dois, toi, avoir. Amen. Que si Dieu m'a choisi. <rire> qu'il tanque, qu'il neige, qu'il vente, ou que les maisons se soient secouées, et ceci et cela, rien. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir entrer vite dans les scènes d'écriture parce que je, je veux le temps aussi. Nous avons lu cette écriture. C'est vrai que Dieu est vraiment parfait dans, dans sa manière de pouvoir faire les choses. Vous savez, en rapport avec. Dieu est vraiment fidèle, frère et soeur. Et quand Dieu aime, il aime. Et c'est vraiment il aime. Ah oh, oui, c'est ça. L'amour de Dieu est, est, est incomparable. Amen, amen. Même dans le bourbier, il t'essouille. Quand vraiment Dieu t'aime et que tu l'aimes, alors sois heureux. Amen. Alors sois en paix. C'est important que vous compreniez cela, frères et sœurs. C'est là qui fait notre joie. Dans ce que nous avons, effectivement, la connaissance de ces dieux que nous servons de tout notre cœur. Qu'est-ce qui se passe, effectivement Il vous aime et il va vraiment prendre soin de vous dans tout le moindre détail. Juste écoutez. Nous l'avons entendu, je crois c'était... Je ne même pas encore arriver plus loin, parce que vous connaissez quand même dans le chapitre 2, verset 18. Ça n'a jamais été Adam qui est allé se mortifier devant Dieu pour dire, « Ah, je sens que je ne parle plus, je peux plus, donne-moi une femme. » Non ah non, c'est Dieu qui a pensé quelle est la chose qui serait meilleure, qui lui ferait la joie de tout son temps que Dieu passerait quand il regarde toujours aussi heureux. Qu'est-ce que je peux lui donner, effectivement, qui le rendrait heureux En fait, Adam, ne le, Adam ne le savait même pas. Non, Adam ne savait même pas. Non, monsieur. Et puis, oh Dieu notre Dieu, il est bon. Hein Et puis, la chose en question, non, non, il est très bon Dieu. Donc, il savait que c'était tellement bon pour l'homme. L'homme, ne savait même pas que c'était en lui. Donc, il, il travaillait là, il travaillait là, il mais Dieu lui avait déjà a donné la chance. Mais oui, parce que, elle était où C'était dans Adam. Frère, les seigneurs, les choses que vous désirez, ils le savaient. Ils sont déjà là. Amen. Amen. Mais oui, frère. Parce qu'il savait que tu aimerais. Mais c'est sûr et certain, frère. C'est pour ça qu'on dit que, fais de l'éternel tes délices, c'est de que ton cœur. C'est que tu désires, là. Il le savait. Vous savez, <rire> il dit, je crois que c'est le psaume 139. Et je pense que 139, quelque part, là, je pense que c'est ça. Nous allons peut-être... merci.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 le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existe. Ça veut dire que tout ce qui devait se passer pour vous dans votre vie, est-ce que vous pouvez même arriver à pouvoir désirer D'ailleurs, il est dit ici, il est très bien même dans l'Epsom, il dit, il dit, verset, verset, dit, mais verset, verset, verset, verset voilà. Tu sais, verset, verset 2, Verset 2 dit, -moi, -moi, verset 1 d'abord. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je m'élève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voix car la parole n'est pas sur ma langue qui est déjà au éternel, tu la connais. Voilà. Parce que avant que la parole, ta parole, avant que tu sois de la parole, c'est d'abord une pensée, non Donc c'est-à-dire que tout ce que tu peux désirer, même qu'avant que la pensée ne soit pensée à toi, ce que Dieu savait cela. Bien sûr mon frère et ma soeur, sinon il ne serait jamais Dieu. C'est pour ça que quand vous entendez, l'élection ne chouera jamais et pourra jamais échouer. Parce que Dieu savait, c'est-à-dire que tout ce dont tu as besoin, il le savait d'avance. C'est pour ça, frère, n'abandonner pas l'église parce que oui, je prié ça ne marche pas. Alors, si tu abandonnes ce que tu n'as, tu n'as pas Dieu. Non, je prie, je sais que Dieu va donner. C'est à ça que... C'est ça qui fait de nous les chrétiens. C'est la foi que nous avons. que Nous, je sais que quand je demande à Dieu, Dieu m'écoute, je suis sûr que j'aurai la chose. Donc je ne peux pas arriver à pas dire, mais hé, ça fait des années, ça ne marche pas. Si, ça va marcher. Amen. Si la chose est vraiment nécessaire et utile pour toi, frère et soeur, Dieu ne va pas te, te refuser. Il nous l'a dit lui-même, dit mais si déjà vous avez donné du pain à vos enfants, même quand quelqu'un te demande, le Père ne te donne pas un serpent, et moi, hein, quand vous me demandez le Saint-Esprit, je ne vous donnerai pas. C'est-à-dire que, que si l'on peut donner quelque chose qui est bon à quelqu'un, pourquoi je ne peux pas donner quand même le meilleur aussi à vous C'est-à-dire qu'il connaît bien, il sait très bien. Même Matthieu, chapitre si 6, vous le connaissez, non Il a dit bien, c'est important que nous comprenons que Dieu connaît d'avance ce dont nous avons donc besoin. Donc Eve n'était pas loin. Pendant que Adam travaillait. Parce qu'il fallait qu'il cultive la terre. Eve <rire> n'était pas loin. Il était là. Alors, regardons. Ce, ce qui est merveilleux et ce qui est important aussi pour nous, que nous puissions comprendre que le Seigneur, notre Dieu, il ne fait jamais rien par hasard. Et pour nous aussi, que nous puissions comprendre effectivement que le choix que Dieu a fait pour nous, comme il en avait fait, effectivement, avec Abraham, et nous continuons avec lui, effectivement. Et comme l'écriture le fait savoir, effectivement, qu'il ne pouvait pas considérer que, même si son corps était usé, mais il y avait quelque chose qui lui disait que, comme c'est Dieu a eu à pouvoir prononcer la parole, c'est sûr et certain que moi, ici, Abraham, j'aurai un fils. Et après 25 ans, Abraham a eu donc un fils. Et nous disons quand Dieu vous aime, effectivement, que vous l'aimez aussi de tout votre cœur, soyez heureux. Parce que regardez bien. Malgré les temps qui s'est passé effectivement, avec les enfants d'Israël. Il y a des moments aussi, des difficultés, etc. Vous savez, ça s'est passé. Mais la Bible nous fait savoir, même en rapport avec nous, il dit, en ce qui concerne le salut, et l'élection, la Bible dit que ils sont aimés. Oui, oui, oui, oui, oui. Ils sont aimés à cause de leur père. C'est-à-dire que pour ceux que leur père ont été, l'amour qu'ils ont manifesté à l'endroit de Dieu, eh bien, ils sont aimés par Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait, effectivement malgré ce qui peut se passer avec eux. Oui, c'est pour ça que, peu importe ce que les gens peuvent dire, effectivement, que, Dieu ne pourra jamais rejeter à perpétuité Israël. C'est pas possible. Ce qu'il oublierait, Abraham. Ce qu'il oublierait, Jacob. Ah non, tu peux dire, mais il rebâtira, même si Sion a été détruit Mais Dieu rebâtira. C'est la promesse de Dieu, effectivement, qu'il a eu à pouvoir démontrer, effectivement, à son peuple. Mais cela aussi est relié aussi avec nous. Je voulais juste que nous puissions voir quelque chose de court, parce que les temps filent vite avant que nous rentions donc à la maison. Regardez une chose, bien aimé, frères et sœurs. Le rétablissement d'Israël, c'est une chose sûre et certaine. Les gens peuvent douter, de toute façon, ça ne, ça ne dit rien à Dieu. Puisqu'il avait dit dans Jérémie au chapitre 31, « Moi qui ai dispersé Israël, je les rassemblerai. » Vous vous souvenez ici, nous avons entendu avec vous ici, les gens ont douté, les gens ont divisé Israël, effectivement. Ça même plus Israël, nous. Israël, effectivement. Ils ont dit la Palestine, effectivement. Mais, mais, l'an prochain, nous serons à Sion. N'est-ce pas vrai C'était leur slogan, non Aujourd'hui, même l'ONU a reconnu, et aux yeux des nations, il y a quand même une patrie là. Alors, regardez très bien. C'est-à-dire que Dieu montre qu'effectivement, qu'il rassemble parce qu'il y a un but. C'est pour ça que vous voyez que dans les livres de Matthieu, quand il parlait effectivement, il dit, mais, il dit, mais, mais, mais, observez ce quoi? Les figuiers. N'est-ce pas? C'est vrai, non? Les signes du figuier, effectivement. Cette génération qui verra cela ne passera point que tout cela n'arrive. Vous vous souvenez, donc, Donc, vous comprenez qu'effectivement, qu il a un rapport avec nous. Donc, c'est-à-dire que Dieu, notre Seigneur, peu importe, il faudra quand même qu'il retourne vers Israël. Et ça, c'est écrit dans les Saintes Écritures. Mais pourquoi est-ce qu'il ne retourne pas vers Israël maintenant Vous avez la réponse, non Alors, Je voudrais que vous voyez quelque chose. C'est que Dieu, notre Seigneur, il n'est pas un homme comme nous. Ce qui est important pour nous en tant que peuple de Dieu, c'est de pouvoir vraiment observer la manière dont Dieu le fait. J'ai eu à pouvoir entendre, effectivement, c'est une assertion que je fais, en rapport avec le, le virus ici, le coronavirus qui, qui circule, effectivement. Et aujourd'hui, on, on est dans des situations où on nous fait savoir qu'on va entrer si dans le troisième, quatrième, cinquième, sixième ou dixième euh, euh, phase, je ne sais pas moi, c'est comme ça qu'on l'appelle, non Bon, je ne sais pas. Alors, dans différents endroits, dans différents lieux, les prédications qui sont, qui sont, effectivement, dans les églises, j'en ai eu à pouvoir entendre, comme on en avait fait passer une, j'ai entendu, effectivement, <coughs> comment, on pointe... Évidemment, on devait des... <rire> on devait, comme des journalistes, effectivement, pour montrer les chiffres des morts et des décès des vivants, en rapport avec... Je veux que vous prêtez attention. Alors, Qu'est-ce qui se passe effectivement en fait On met tellement l'accent et en rapport avec cette maladie qui est sur qui effectivement et même dans le milieu qu'on appelle effectivement euh, les chrétiens, effectivement dans, dans les églises effectivement, ça devient en fait quelque chose dans lequel le peuple est mis dans une situation des euh, d'une pression plutôt dans, dans, dans une sorte d'angoisse. Oui, parce que l'angoisse, effectivement, parce que, bon, évidemment, avec tout ce qu'on a comme mesure où les gens, vous pouvez pas vous approcher, il faut 5 ,50 mètres 50 de distance, il faut ceci, il faut cela, c'est tout à fait normal. Les mesures qu'on prend, effectivement. Donc, il y a ce qu'on appelle la peur, qui s'installe, effectivement, dans les gens. Et aussi, dans les églises, effectivement, la peur aussi s'installe. Parce que ce qui est de l'extérieur, qu'on donne comme information extérieure, on le ramène à l'intérieur de l'église, effectivement, pour faire comprendre aussi au coin. C'est-à-dire que euh, c'est que l'extérieur est tenté de craindre, on l'amène effectivement pendant donc le rassemblement pour que les gens voient la chose et qu'ils aient aussi peur, effectivement. Et cela veut dire quoi, effectivement qu On amène les gens à pouvoir réellement aussi comprendre que, sûr et certain, que euh, suite à ce que nous voyons, le Seigneur, il revient. Vraiment, alors sa venue est tellement là à la porte parce que euh, avec ceci, c'est aussi un signe qui fait que le Seigneur, notre Dieu, revient. Et, et, et puis, nous devons absolument aussi prendre des mesures, être dans une position telle qu'effectivement que euh, la, la chose comme la, la contamination, de tout le monde, effectivement, c'est un peu comme cela. Mais je veux que vous puissiez comprendre une chose. Nous l'avons entendu, nous l'avons dit ici, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut que vous compreniez une chose. Le Seigneur Jésus-Christ ne reviendra pas dans les conditions dans lesquelles vous entendez à cause du corona. Qui fait que il, ce n'est pas la chose qui va faire que le Seigneur puisse être là et qu'il revienne bientôt. Est-ce que vous comprenez Je veux que vous compreniez cela, cela d'une manière assez claire et importante. C'est quelque chose qui se passe dans le monde entier. Vous avez remarqué que aujourd'hui, dans tout le pays du monde, les gens portent des masques. Que ce soit même en Afrique, les gens portent des masques. Ça veut dire que dans les églises en Afrique, les gens portent des masques. Ça veut dire que les gens ont peur de cela. Parce qu'on a dit, et pour la piste, c'est devenu obligatoire, effectivement, aussi parce que c'est pour éviter la contamination. Mais la contamination continue. Je n'ai pas, pas nécessaire d'en parler. Cela fait que, au jour le jour, quand les gens voient cela, la peur ne fait qu'augmenter dans le personnel. La question que je vais poser au savoir est ceci. La peur doit augmenter dans le cœur de qui Des croyants, parce que c'est dans les qu'on amène maintenant ça. Dans le cœur de croyants ou dans le cœur de ceux qui ne sont pas des croyants. Parce que les croyants, en fait, en réalité, ils doivent savoir où est-ce qu'il en est. Je veux que vous compreniez, parce que je cours vite, effectivement. Le croyant doit savoir où est-ce qu'il en est. Ce n'est pas dans l'église qu'on doit parler de coronavirus. Est-ce que vous comprenez Amen. On en a même, on en a, a c'est vrai que bon, mais ce n'est pas dans l'église qu'on doit parler des coronavirus. Non, dans l'église, on doit prêcher la parole de Dieu. Amen. Parce que le coronavirus devient vedette aujourd'hui. Il ne peut pas passer inaperçu, parce que partout où vous passez dans les églises, ce sont des masques, des saisies-là, des chers sont Donc, c'est-à-dire qu'il se rappelle quelque part. Mais frère, Dieu nous a pas conduit à pouvoir prêter attention à autre chose qu'à sa parole. Nous devons nous poser la question. Qu que disent donc les saintes Écritures C'est toujours les saintes Écritures. Dans Matthieu 24, il en a parlé. Il y aura des guerres. Il dit tout cela ne sera pas la fin. Est-ce que vous comprenez Non, les maladies, ça sera pas la fin. Est-ce que vous comprenez Maintenant, regardez très bien, frères et soeurs. Parce que ça fait tellement peur aux gens, ce qui dit, bon, on va mourir, effectivement, que ça va ravager tout le monde. Et c'est vrai que c'est en train de voir montrer, effectivement, que ça va ravager tout le monde. Mais frère, posez-vous un peu la question. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa parole Comme nous parlons effectivement, qu'Israël doit être rebâti, effectivement, enfin, restauré, effectivement. Mais quand est-ce que Dieu va le faire Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne traite pas avec Israël. Mais il, il traite avec qui Avec les nations. Et pourquoi traite-t-il avec les nations Pas pour les nations, mais parce qu'il s'agit d'un peuple que Dieu cherche parmi les nations. Donc il y a quelque chose de tellement important pour Dieu parmi les nations. Or c'est aussi dans le monde entier parmi les nations, aussi effectivement que la maladie dont on parle aussi parcourt. Et si maintenant cette maladie devait ravager tout le monde, la parole de Dieu ne va pas s'accomplir. Parce que les scènes écritures... Écoutez d'abord s'il vous plaît. Il y a un peuple que Dieu a dit, que ce peuple-là, il sera vivant et qu'il va partir dans le ciel. Bon, si maintenant tous meurent. Prenez l'exemple. Il y a un peuple, frère. Tout le monde peut mourir. Je veux que vous entendiez d'abord. Tout le monde peut mourir. Mais ce peuple-là, il ne va pas mourir. La maladie peut venir. Les rats vont venir, effectivement. Que ce soit les coronas ou ceci, ce, cela. Ils vont passer. Mais ce peuple-là, il ne va pas mourir. Vous voulez-vous voir la parole que Dieu a donnée pour que vous puissiez être rassurés. Ce que pour ce peuple-là, rien que pour ce peuple-là, Dieu a donné une parole qui montre qu'effectivement, que tout peut se passer. Mais ce peuple-là, il sera toujours protégé. C'est lequel. Je vais vous montrer. Prenons Psaume 91. Vous l'avez toujours lu, mais je veux que nous le prenions aujourd'hui. Psaume 91. Regardez. Regardez, regardez comment les psaumes de 91 nous est écrit. Verset 1, il dit, « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, « Toi, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » N'est-ce pas vrai ?« Car c'est lui qui te délivre du filet de la zèleur. » de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terrains de la nuit Amen. ni la flèche qui vole de jour. Est-ce que vous me suivez Amen. Et puis je continue, mais ni la peste qui masse dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Vous voyez la liste, hein Amen. Nous continuons. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras l'attribution de qui. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Toi, tu fais du Très-Haut ta retraite. Amen. Écoutez maintenant, frère, pour que vous puissiez voir. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de attentes. Pourquoi Car il redonnera qui À ses gens de faire quoi Dans toutes. Et ils te porteront sur les mains. De paix que ton pied n'entre contre quoi Maintenant, écoutez bien. À qui cette parole est adressée n'est-ce pas au Seigneur Jésus Donc c'est à l'épouse de Christ mon frère Somme 91 c'est pour l'épouse Donc les maladies, les contagions Dieu garde ce qui est à lui Le monde va passer Ils mourront mais pas l'épouse mon frère On peut attraper la maladie Certainement on peut même dormir pour cela Mais en qui concerne le peuple de Dieu Dieu te garde Si tu es destiné à monter en lèvement sans mourir Tu resteras debout Regardez frères et sœurs. Ceci est important vous se comprendre. Parce qu'on parle vaccin, on va nous injecter des tomates, on va nous injecter des. des, des, des comment on appelle ça Des, hein, des, des, des informations dans, dans, dans le corps. Écoutez bien, s'il vous plaît. Et les gens tremblent, effectivement. Frère et sœurs. On vient de lire effectivement si effectivement, les Saintes Écritures d'abord. Okay. La contagion dit, mais tu ne seras pas atteint. Bon, deuxième chose. Regardez dans les scènes écritures. D'abord, vous pouvez lire ça chez vous à la maison. D'abord, j'aimerais terminer. Il est très bien, pour que vous puissiez comprendre. Verset 13, il dit, tu marcheras sur le lion, sur la spique. D'abord, le verset qu'on a, 11 et 12. On l'a lu tout à l'heure, parce que Satan l'a répété au Seigneur. Si tu es fils de Dieu, vous vous souvenez Donc, Mais quand on parle de Christ, il s'agit de l'épouse. Donc la parole, c'est à vous. Maintenant, écoutez bien. Tu marcheras sur le lion, sur la spique. Tu fouleras le lion, et les dragons. Verset 14, puisqu'il m'aime. Qui peut aimer le Seigneur si ce n'est l'épouse de Christ Écoutez bien, puisqu'il m'aime, je délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît quoi mon nom. Voilà. Amen. Ce ne sont pas les Trinitaires, mon frère et ma soeur, mais c'est quelqu'un qui connaît son nom. Mais il connaît l'honneur qui est De son époux. C'est vrai. Et puis puisqu'il connaît son nom, mon nom il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je délivrerai et je le glorifierai. Il glorifiera quoi qui, effectivement, vous vous souvenez, non? Romain chapitre 8, non? Et puis il dit Je vais le de des logos et je lui ferai voir quoi? Mon salut. En rapport avec tout ce qu'on parle, effectivement, votre attention. Parce que le peuple de Dieu doit savoir quelle est sa position. Il se trouve dans le livre de Marc au chapitre 16. Regardez. Marc au chapitre 16. Je pense que c'est cela, ici. Marc 16, oui. Je vais d'abord y arriver, attendez bien. Voilà, Marc, chapitre 16, voilà. Il dit ici, verset 17, Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et ils saisiront donc des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Alléluia. mon frère, même si on t'injecte. Parce que la peur n'est pas de Dieu en fait. Alléluia. Oui, trembler, ah, on va me faire... Va... Non mon frère, tu dois savoir qui tu es. C'est sûr et certain. On va me faire... Non, non, non. Même... Vous savez pas quand on va dans les hôpitaux, ce que parfois on nous injecte comme des comprimés. On ne sait même pas ce que c'est. Est-ce que vous comprenez Nous marchons toujours par la foi. Amen. Et il dit, mais s'il boit les brèvres mortels, même si tu le bois, on t'injecte cela, ça ne te fera rien. Amen. Parce qu'il te protège, toi. Amen. Toi, en tant qu'épouse de Christ, Dieu te protège. Amen. Il dit, mais, écoutez bien, l'Écriture même nous fait savoir, il a dit, il dit, mais, il dit, mais, les portes du séjour de mort, ne prévaudront point contre elle. Est-ce que vous commencez ça veut dire oui. que tout ce que Satan peut avoir comme attaque contre l'épouse, oui. il ne va pas réussir. Amen. Alors, pourquoi avoir peur Je ne vous ai pas dit, allez vous bêtes des, des seringues par-ci, par-là. Je dis, mais pourquoi avoir peur C'est plutôt Satan qui doit avoir peur. Même si ils ont mis, je ne sais pas moi, les choses à l'intérieur, effectivement, mais toi, tu vas, on injecte ça devient de l'eau. Vous voulez, parce que, c'est vrai, vous ne croyez pas, en fait. Mais c'est ça qui fait le pouce de Christ, mon frère. C'est pas, c'est pas une épouse qui a peur tout le temps. Ah oui, et quand on parle là, il y a dix mille morts là-bas. Ah, ça va venir dans ma maison. Ah, on a trouvé, ceci. non, mon frère. C'est ce que moi, je peur qui va m'atteindre. C'est vrai. Amen. Nous nous marchons par la foi que ça aille par là, il ben, n'y a pas de problème moi je veux, je mets à part de Dieu Dieu prendra soin de moi je n'ai pas dit que, allez, euh, maintenant comment ça va changer non, non, non, non, non, non, non. nous marchons, là nous passons nous ne savons pas ce qui se passe, mais le Seigneur notre Dieu nous protège, c'est important que nous sachions où nous sommes effectivement quand nous sommes le peuple de Dieu, on doit savoir où nous en sommes donc peu importe, même si on t'a injecté quelque chose effectivement, mais tu sais où tu en es regardez l'apôtre Paul parce qu'on peut dire, frère, c'est pas possible quand on dit, ben, je termine par là. Regardez l'apôtre Paul. Là, pendant qu'il ramassait le bois, il n'a pas dit, serpent, venez à moi, mais tu, parce que je montre au monde que moi, je suis protégé. Non. Il a mis ses mains pour ramasser du bois pour au feu. Paf, le serpent le plus venimeux, il a mordu. Tout le monde a dit, oh, cet homme, il est même, on l'a sauvé du bateau, du bateau, on pensait, il, est, il est sorti vivant. Oh, mais lui, la mort, il était comme le suivait. Mais il va mourir, tout le monde savait qu'il allait mourir. Vous savez ce que Paul a fait Hey, « Hé Seigneur mon Dieu, hi, hi, hi. les serpents. Non, non c'est vrai. Non c'est vrai frère. Il n'a pas fait comme ça. Non. Les serpents étaient là venimeux qu'il a mordu. Il a pris ça à l'a secoué au feu comme ça. Amen. Et il est tombé dans le feu. Et c'était lisait dans le livre. Oui, et il, il s'est levé, il continuait son travail. Les gens attendaient, il va gonfler. C'est écrit, il va me. Il surveillait, il surveillait. Et puis le monsieur s'occupait même pas. Il, il, a, il a prêché, il s'asseyait, il continuait. Il dit c'est un Dieu. Amen. Oui, monsieur. C'est ce que vous êtes censé être, frère. Corona, c'est pas votre problème. Non. Corona, c'est le problème des hommes. Toi, ton problème à toi, c'est que Dieu te dit ici. Amen. Toi, occupe-toi de Dieu. Amen. Dieu s'occupera des corona. C'est vrai, frère. Revenons à ce que nous comprenons qui nous sommes. Amen. Marchons avec assurance. Parce que là, les ténèbres, les le Seigneur apporte la lumière pour toi. On a dit bien, lève-toi, sois éclairé. Ça veut dire que ta lumière est là. Pour eux, ils n'ont pas la lumière, mais toi, Oui. S'il y a les maladies, mais dis, mais dis, mais, dis, mais il, il, il, il est qu'un la contagion, c'est écrit pour toi en tant que l'épouse de Christ, où les gens vont nous prendre des fous. Mais c'est la Bible. La preuve, vous le voyez, non Il y a une soeur qui est venue et qui, là, quand nous s'est écrit, oh, ça c'est vraiment la foi. Je dis, et eh quoi Parce que. Bon, parce que nous étions toujours avec Et moi, j'ai mal au cours d'ici. Et quand on trouve qu'on est toujours selon les scènes d'écriture, alors on crie dit, mais si Dieu est là, oui, frère, oui, ma soeur, regardez, c'est Dieu a toujours tenu sa main. On, on a eu un pouvoir, bon, je pense que nous. On a eu un pouvoir, tu es là. Amen. Et qui le fait Ce n'est pas moi, Amen. mais c'est Dieu. Amen. Pour lesquels tu dis, Seigneur, où irais sans toi Bravo. Toi, tu as dit, moi j'ai fait. Maintenant, tu t'occupes des restes. Amen. Mais il s'occupe, non Amen. Les vois, nous. nous allons prier. Ami, ami, prenez pour... Votre rédenteur vie, C'est au moment le plus sombre que, que Jésus vient à nous. Ami, ami, ami, Prenez courage, Votre de vie, Au moment, lui plus puissant, que Jésus va à nous.